Je m'appelle Rosalie Debesse. David. Tamara Mouzanar. Community manager de Webforce 3. Formation développeur web chez Webforce 3. Je suis responsable communication marketing chez Webforce 3. PNL. PHP. PHP, je ne suis pas trop rap en fait. Netflix. Euh, Netflix. Non, non, toujours pas de rap donc euh, je préfère Netflix déjà pris donc plutôt twitter twitter <rire> twitter pour euh, le réseau ouvert et l'interaction majeure qu'on peut y avoir dessus mdf bien sûr pour nos développeurs qui sont présents oh, mdr toujours les deux <rire>